Dis-moi -dis depuis combien de temps euh, t'as pas pris l'avion C'est la quantième fois que tu prends l'avion de ta vie La troisième fois. <rire> <rire> ok, 19h55. Nous sommes à Rossy Charles de Gaulle, je suis avec Charles, donc Charles qui est mon meilleur ami. Et nous partons à deux pour euh, direction l'Irlande du Nord pendant à peu près 5 jours. On reste 4 nuits là-bas. On va voir un autre ami, l'occasion pour moi de filmer, de prendre ma caméra et d'avoir pris mon matos aussi. Simplement pour un renouvellement, j'ai envie que les vlogs continuent, donc c'est le cas. Départ de Paris, là, dans à peu près une demi-heure, et direction l'Irlande du Nord, Belfast. C'est parti Et voilà nous sommes arrivés à Belfast et qui a dit qu'à Belfast il ne faisait pas beau et qu'il pleuvait tout le temps parce qu'ici on a un super soleil aujourd'hui et je me trouve devant une des grandes attractions ici à Belfast le musée du Titanic. Tu sais pas quoi faire au début de ton voyage ici à Belfast et que tu veux commencer par quelque chose commence par ça <musique> On vient de finir le musée, c'était vraiment chouette. En 1911, le Titanic a été lancé ici à Belfast avant d'aller à New York. Ok, fini le musée, et là on est chez Sixth, on loue la voiture et on part juste tout à l'heure pour aller direction vers l'est. Ok Charles, nous sommes arrivés à Derry, t'es premières impressions je suis content. Moi aussi. <rire> Est-ce que tu as la moindre idée de, de là où nous allons aujourd'hui On va à la chaussée des géants. <rire> oui <musique> quand tu pars parc La chaussée des géants le temps nous a un peu lâché il pleut ici mais c'est vraiment génial c'est gigantesque La célèbre chaussée des géants... Putain c'est impressionnant. Il y a 40 000 blocs de basalte comme ça. La plus longue fait 12 mètres de long. Et la légende raconte... Et amis Philippins, je sais que vous êtes beaucoup à regarder ma chaîne et je sais aussi que ça va vous plaire. La légende raconte que ce serait un géant qui aurait construit ça pour aller jusqu'en Écosse de l'autre côté. Et ce géant s'appelle Finn. Et voilà, on se trouve sur Carrick Bridge. Oh, c'est très ah. impressionnant. C'est très très impressionnant d'être là. Wow, donc t'as juste le vide tout autour. Je pense qu'on est bien à 30 ou 40 mètres de haut. Waouh, regarde ça! Génial! Oh, je pense qu'on n'entend pas très bien avec la moumoute, mais c'est top d'être ici. Ça va, Charles? le monde? Hein? Non je peux pas vous clever Vas-y tu veux sauter Waouh Alors bien sûr, l'Irlande du Nord, c'est aussi Game of Thrones. Ce pays a accueilli énormément de scènes tirées du film. Et c'est l'occasion aussi pour nous, à Belfast, de se rendre compte un peu de tout ce qui s'est passé depuis le début de la série. Ici, juste derrière moi, il y a une grande fresque qui représente tous les événements marquants de Game of Thrones. Là, voilà, cet épisode sur les land du Nord est maintenant fini, on a tourné notre avion pour retourner maintenant en France Et quand même mieux pour terminer ce vlog par une petite Guinness À la ah, tienne, c'est ciao